Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réfléchir ensemble à la question comment peut-on gagner de l'argent en bourse en 2020 Alors on me dit qu'en 2020 la bourse va s'effondrer euh, si elle perd que 20% on s'en sortira bien euh, donc il ne faut pas investir en bourse Ah, euh, on me dit qu'en 2020 la bourse va continuer à monter et qu'elle peut très bien prendre encore plus de 1%, alors il faut investir en bourse. Bon, je fais un petit peu le clown euh, sur ces façons de poser les problèmes, mais c'est une façon de poser les problèmes qui est fausse, qui n'est pas bonne du tout, parce qu'elle n'est pas opérationnelle. Euh, savoir être capable d'anticiper, d'abord ça serait extraordinaire, anticiper si la bourse, dans les mois qui viennent, va monter, ou au contraire, va s'effondrer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et je vais vous expliquer quelle est mon analyse sur ce point. Alors quand je dis que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je mets de côté l'intérêt des hommes de communication, des journalistes, qui est bien sûr de faire le buzz et de pouvoir faire des articles. C'est leur job. Et puis les réflexions qui vont se greffer autour du, du problème, même s'il est mal posé, ne sont pas elles forcément sans intérêt en tout cas, il y a un minimum d'intérêt qui est que ceux qui écoutent ces sujets-là et qui se sentent concernés par ces sujets là, ben, simplement parce qu'ils sont déjà investis en bourse ou qui veulent encore investir en bourse, euh, eh bien vont avoir leurs réflexion, qui vont être stimulées et ça ne peut que les faire avancer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous dire pourquoi à mon avis cela n'a pas d'intérêt. Comme d'habitude, si le thème de cette vidéo vous intéresse et si au fil des minutes qui, qui vont passer, vous trouvez que je vous apporte, comme on dit, de la valeur, alors partagez-la puisque forcément ça sera aussi important pour, pour vos amis. Partagez-la, likez-la, là c'est important pour ma chaîne et ça permet à la petite communauté qui commence à s'agglomérer autour de cette chaîne euh, d'être mieux connue et donc d'avoir forcément beaucoup plus de retours à partir de chacune des vidéos qui vont sortir, et beaucoup plus de retours, ça veut dire beaucoup plus d'idées auxquelles se confronter, et euh, beaucoup plus d'idées qui vont t'aider à faire mûrir euh, les réflexions dans le domaine patrimonial. Alors pourquoi essayer de prévoir ce que fera la bourse l'année qui vient Que ce soit 2020, que ce soit 2021 ou 2050, euh, on regarde toujours ce qui se fera l'année qui arrive Bien, cela n'a pas d'intérêt parce que quand on dit que la bourse va monter de x% ou baisser de y%, la bourse, c'est un concept qui ne correspond pas à des chiffres. Ce qui correspond à des chiffres, ce sont les indices. Donc quand on parle de la hausse de la bourse ou de la baisse de la bourse, on parle en réalité de la hausse des indices de référence. Alors, vous savez, euh, en France, nous avons un indice phare qui s'appelle qui le CAC 40. Euh, comme son nom, ce nom l'indique, euh, c'est l'indice euh, qui euh, traite des cours des 40 plus grosses valeurs de la Côte française. Et dans cet indice, on, on trouve des noms que tout le monde connaît. On trouve Airbus, on trouve LVMH, on trouve Total, on trouve Kering, on trouve ce genre, ce, ce genre de choses. Donc, on est d'une part sur des actions qui, sont, qui ne sont pas représentatives de la totalité du marché. Alors pour ça, il y a un indice plus large qui s'appelle le SBF 120. Comme, comme son nom l'indique, il regroupe 120 actions. Euh, mais là encore, on n'est pas représentatif de la totalité du marché. Euh, conclusion. Mais conclusion, le sort des indices n'est pas représentatif de la réalité du sort du marché. Et d'autre part, un indice on peut dire que c'est une sorte c'est une sorte de moyenne. Et vous savez très bien que quand on parle d'une moyenne, ça ne rend pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de l'échantillon qui a permis d'établir cette moyenne. Autrement dit, on peut très bien avoir un indice qui monte, un indice qui reste flat ou un indice qui baisse, euh, alors que à l'intérieur de cet indice, vous aurez des actions parfois nombreuses qui vont, vont avoir des, des destinées totalement différentes de celles de l'indice. Je, euh, je, je prends un exemple, enfin, qui est un exemple fictif. Euh, imaginons qu'en 2020, l'indice reste plat, euh, mais que les cours du pétrole se mettent subitement à augmenter, comme ça arrive de temps à autre, pour des raisons parfois prévues, parfois imprévues. Eh bien, on va avoir la, va, la valeur phare, enfin, une des des valeurs phares de cet indice 440, qui est lui-même un indice phare, qui s'appelle Total, euh, dont les cours vont forcément monter. Alors, ceux qui se seront basés sur une estimation, une anticipation d'absence de variation des cours en 2020, et qui, au nom de, ce, de, cette, anana, de cette analyse, se seront abstenus d'investir, d'autres, avec la même analyse, auront investi. Mais imaginons ce scénario-là. Eh bien, ne profiteront pas de la hausse de Total comme ils en ont profité dans l'hypothèse qu'ils auraient investi, en l'occurrence qu'ils ont investi sur Total. Donc on voit bien que se baser sur des anticipations concernant l'évolution des cours, donc l'évolution des indices, qu'on appelle vulgairement l'évolution de la bourse, ce n'est pas quelque chose d'opérationnel. Autrement dit, en bourse, il n'y a pas à quelques exceptions près dont je vais parler tout à l'heure, il n'y a pas de, de gens qui investissent en bourse, il n'y a que des gens qui achètent certaines actions. Et bien sûr, on comprend que cela est fondamentalement différent et que les raisonnements globaux qu'on peut faire sur la bourse, euh, comme une sorte d'entité euh, éthérée, sont inopérants en ce qui concerne les problématiques de M. Dupont qui se demande si, en 2020, il vaut mieux acheter de l'air liquide, du Kering, du Capgemini euh, ou du Apple. Et ce même Monsieur Dupont, pour se déterminer dans ses, ses hypothèses de travail, autrement dit dans la présélection qu'il a fait sur l'identification d'actions, euh, sur laquelle il souhaite investir ou l'envisage d'investir en 2020, eh bien que va faire M. Dupont s'il est sérieux Il va se procurer les bilans de ces entreprises qui sont euh, tout à fait officielles puisqu'elles sont cotées en bourse. Il va les analyser et à partir de là, il va en déduire quel est leur potentiel d'enrichissement de, dans les années qui viennent à partir de 2020. Autrement dit, quel est leur potentiel d'augmentation de leurs béné leur bénéfices, c'est-à-dire leur potentiel de création de, va de valeur. Euh, il, va, euh, il va également euh, étudier euh, de près leur stratégie commerciale pour conforter les analyses qu'il aura faites à partir du bilan. Il va également s'intéresser à l'environnement international pour s'assurer que ce qui se dessine, là je ne parle pas d'anticipation, de prévision, de boule de cristal, mais je parle de ce qui se dessine, donc de ce qui est déjà commencé, et eh bien que, que les modifications qui se dessinent dans l'environnement euh, vont être ou défavorables, ou au contraire très favorables à l'évolution des actions sur lesquelles, auxquelles, auxquelles, auxquelles ils s'intéressent. Donc là, ce sont les paramètres qui sont directement liés à la société euh, qui... Euh, aux sociétés auxquelles on s'intéresse, aux sociétés, sociétés qu'on souhaite analyser quand on veut faire de l'investissement en bourse. Dans, dans l'étude de ces paramètres, j'ai parlé du cas de la conjoncture extérieure, puisque j'ai euh, envisagé qu'un certain nombre de facteurs extérieurs pourraient influencer les, les résultats des sociétés auxquelles s'intéresse notre, notre cher monsieur Dupont. Euh, euh, alors, ces, ces paramètres, je ne cherche pas à les détailler dans le cas de cet exemple totalement fictif, mais on, en gros, ils sont de deux ordres ou de trois ordres. Ils sont politiques, c'est essentiel. Évidemment, selon que l'atmosphère soit à la guerre ou à la paix, euh, notamment dans les régions où opèrent les entreprises auxquelles s'intéressent notre investisseur, euh, ça peut changer beaucoup de choses. Ils sont monétaires selon que selon la façon dont évolue la monnaie dans laquelle l'entreprise auquel s'intéresse du pont, les entreprises auxquelles il s'intéresse va évoluer par rapport aux monnaies qui sont les monnaies des marchés sur lesquels euh, son entreprise va vendre. Enfin, cette entreprise va vendre, c'est bien sûr essentiel. Euh, et puis, il y a aussi aussi ben, l'économie générale, l'évolution générale de l'économie. On comprend que si l'évolution de l'économie euh, va dans le sens d'un enrichissement euh, des, des, des populations qui sont sur les marchés où opèrent les entreprises qui nous intéressent, ça ne peut que favoriser le développement des chiffres d'affaires. Si au contraire on est dans des cycles de, de récession et, et des cycles plus ou moins calamiteux, comme on connaît, comme, comme on connaît en Europe par exemple, dans l'Union européenne, ce ne peut pas être favorable au développement du chiffre d'affaires, donc des bénéfices des entreprises qui nous intéressent dans ces régions géographiques. Alors vous voyez que ces critères opératoires pour décider d'investir euh, sur une entreprise, euh, font que les anticipations que l'on pourrait faire sur l'évolution globale des marchés, que ce soit notre Shark CAC 40, que ce soit d'autres indices européens, que ce soit les indices américains, euh, eh bien on s'en contrefiche. Euh, à partir du moment où vous estimez que LVMH par exemple euh, qui connaît une, euh, un, un, un, un succès fulgurant, une fortune fulgurante depuis quelques années, vous estimez qu'en 2020, ça va continuer. Même si vous estimez que la bourse, euh, le CAC 40 notamment, risque de baisser de 20% ou de 30% en 2020, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que, euh, compte tenu des analyses que vous avez faites, probablement que l'VMH continuera, continuera à monter. Et même si dans une espèce d'ambiance de, de panique, euh, de panique globale qui, qui règne sur les bourses, lorsque de, de graves fracs se produisent, de graves chutes globales se produisent, euh, l'VMH ou d'autres actions qui vous intéressent venaient à baisser, ça ne serait que provisoire, car les moteurs propres à leur développement, eux, ne seraient pas affectés par ces événements. Donc imaginons que vous, vous avez investi en 2020 sur... LVMH toujours, je ne suis pas ni actionnaire ni propriétaire de cette société, donc euh, je parle en toute indépendance, en toute indépendance par rapport à mon exemple. Euh, en 2020, elle, probablement ça baissera. Bon, cela dit, la société vous versera quand même un dividende, euh, donc ça amortira la baisse que vous avez subie. Et puis probablement dès 2021, elle repartira, elle repartira dans sa. Dans, dans, dans la phase d'ascension durable dans laquelle elle se trouve, et tout ça sera effacé. Euh, conclusion, c'est bien la société qu'il regarde, qui faut regarder, et surtout pas des spéculations euh, sur ce que pourraient devenir les indices. Mais la réalité n'est jamais aussi simple. Alors je n'enlève rien au développement que je viens de faire là pendant une dizaine de minutes, euh, mais ce développement ne couvre pas 100% des situations possibles sur les marchés financiers. Euh, il y a des, des investisseurs, moi j'appelle plutôt ça des spéculateurs, euh, qui, euh, au lieu d'acheter des actions ou des fonds dans lesquels il y a des actions de telle ou telle société, ou des sociétés de tel secteur, ou des sociétés de telle taille, enfin bref, des fonds qui sont caractérisés d'une manière ou d'une autre par rapport aux actions qu'ils contiennent, eh bien, ces personnes font simple et décident d'acheter ce qu'on appelle des indices. Alors, acheter un indice, euh, concrètement, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire acheter un véhicule boursier qui s'appelle les ETF, donc Exchange Trade Fund, pardon, euh, qu'on appelle aussi les trackers. Euh, pour faire simple, ce sont des, des sortes on va dire, de fonds, euh, qui sont souvent synthétiques d'ailleurs, mais bon peu importe les détails techniques, ce sont des fonds dont la composition en action est la même, ou est la plus près possible, de ben, soit la composition de l'indice CAC 40, si c'est un, si un tracker sur l'indice CAC 40, ou euh, par exemple si vous voulez euh, acheter un tracker euh, ben, sur les mines d'or, euh, sa composition va représenter euh, les pourcentages de toutes les mines d'or qu'il y a, ben, mettons dans le monde entier, si votre tracker c'est est un tracker sur les mines d'or du monde ou, euh, ou, ou des, des mines d'or américaines, etc. bon c'est ça le principe de l'indice alors c'est très sympa parce qu'on se, se casse pas la tête, euh, on se garantit de faire euh, aussi bien que l'indice. Alors, j'ai fait un je hein, j'ai parlé du principe de l'indice. C'est ça le principe des trackers. Euh, on ne se casse pas la tête parce que le tracker, on fera aussi bien que l'indice, pour autant qu'il soit assez fidèle, qu'il colle bien. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les, les, les, les rapports à l'intérieur de, le rapport, le poids des sociétés entre elles à l'intérieur de l'indice sur lequel on s'est placé euh, se modifie tout simplement parce que les, les cours des sociétés évoluent différemment, il faut que l'indice s'adapte. Autrement, il y a. Il y a un biais qui se, qui se crée au fil du temps et euh, on ne fera pas la performance que l'on aura avec notre tracé ne sera pas exactement la même que celle de l'indice. A bon. voilà. part ça, on comprend, on comprend le système, on comprend que ce système est, est très simple et que eh bien, quand on a le creux, c'est-à-dire quand on joue le bon indice, les années où cet indice a vraiment bien marché, on va gagner de l'argent euh, très facilement euh, sans aucune gestion. De, de portefeuille. Alors, il y a des, des investisseurs qui sont spécialisés là-dedans, et on comprend que, à partir du moment où vous êtes investisseur sur un indice global du genre indice CAC 40 ou, euh, ou des indices qui représentent d'autres bourses à l'étranger par exemple, euh, là, pour investir, votre souci, ça va bien être qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient sur l'indice euh, C'est pas le fait de savoir que si vous êtes sur l'indice 440, vous avez 12 entreprises euh, dont les actions, dont le, dont le cours va monter, on va dire quoi qu'il arrive, ou ne baissera pas, <coughs> ne baissera pas quoi qu'il arrive. Euh, si vous en avez euh, 28 autres dont le cours plonge, euh, votre indice va baisser. Donc là, effectivement, la problématique d'anticiper ce que sera l'indice a un sens, parce que vous êtes investisseur sur l'indice. Euh, C'est le, le cas particulier. Alors traitons, essayons si de traiter de cette problématique-là. On va imaginer que nous ayons euh, collectivement décidé d'investir sur l'indice CAC 40, et à ce moment-là, euh, je pose la question est-ce que euh, aujourd'hui, euh, il est très pertinent de s'interroger sur une éventuelle non pas hausse de l'indice, puisque évidemment, si on souhaite investir sur l'indice CAC 40, c'est que on part du principe que on est plutôt dans un dans une, une, une, dirait, une environnement favorable à l'os, euh, notre crainte c'est qu'il baisse, est-ce que aujourd'hui, il est euh, raisonnable ou probable de penser que l'indice CAC 40 puisse baisser sérieusement en 2020 Alors pourquoi je dis ça eh bien, C'est parce que nous sommes dans une période de taux nul, négatif à un, certain, à un certain niveau de, de la pyramide des taux, hein, en gros au niveau d'origine, euh, mais qui en pratique pour les, les entreprises sur un en, en gros on va, dire, on va dire que les taux, que les taux sont nuls, euh, d'abondance moderne, c'est-à-dire que les banques centrales créées à l'appel, et vous le savez, j'ai fait sur ce thème plusieurs vidéos, où j'en ai parlé à l'occasion de différentes vidéos, euh, sur les, les, les, les, les sujets que, que, je traite sur, que je traite sur cette chaîne. Euh, donc, abondance, abondance monétaire, création de monnaie, en veux-tu, en voilà. La nouvelle patronne de la Banque Centrale Européenne, euh, Madame Lagarde, Christine Lagarde, euh, donc, qui, qui arrive du FMI, euh, a annoncé clairement qu'elle continuerait la politique de, de Mario Draghi. Euh, et que ben, s'il si, euh, s'avérait que la conjoncture euh, donnait quelques signes de faiblesse, ou que le, le sort des marchés financiers euh, semblait euh, mis en cause, eh bien, il continuerait à inonder toute sa liquidité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment craindre un effondrement des marchés Personnellement, je ne pense pas. Ce que je pense, c'est que dans un contexte normal, c'est-à-dire sans, sans, des, sans des banques centrales qui sont ultra proactives et délirantes en matière de création de monnaie, euh, il y aurait, du point de vue économique, euh, et quand on compare la, la, la, le, le, le, le, le, le, le tempo de l'économie avec celui de la bourse, c'est clair qu'il y a des déphasages déjà, déjà même importants, donc il y aurait des risques de réajustement, c'est-à-dire claque, de, de baisse des cours, de baisse des cours pour que eh bien les, les cours reflètent à peu près. Euh, la réalité de l'économie, c'est-à-dire le potentiel global d'enrichissement euh, des entreprises. Donc cela peut très bien démarrer, ce genre de choses peut démarrer, mais euh, les pompiers sont là avec des quantités d'eau et de produits pour éteindre le feu qu'on n'a jamais, qu jamais vu. et donc je ne crois pas personnellement à un effondrement des bourses en 2020. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des années croches. Voilà, alors ça c'est mon analyse, c'est mon analyse, c'est mon sentiment. On peut bien sûr voir les choses différemment. Si c'est votre cas, bien sûr, précipitez-vous sur les commentaires. Euh, Critiquez l'analyse que je fais, c'est l'occasion également, ça sera pour vous aussi l'occasion de critiquer votre propre analyse, puisque vous allez la confronter à la mienne. Donc, donc ça vous fera avancer, ça fera avancer tout le monde. Euh, J'admets parfaitement qu'on puisse avoir des analyses différentes, mais même si vous avez des analyses différentes, il est clair que... La conjoncture fait que l'analyse que j'émets là et doit être euh, prise au sérieux, en tout cas, est une hypothèse euh, dotée d'une probabilité forte. Donc, le, la question de la pertinence, enfin, la pertinence plutôt de, de la question euh, d'un effondrement euh, des marchés financiers en 2020, euh, à, mon, à mon sens, n'est pas prioritaire. Vu, vu ce contexte-là, euh, mais le contexte, c'est évidemment euh, l'éloignement le, euh, le, du risque euh, d'effondrement de, euh, des marchés financiers grâce à la surabondance de monnaie et à des taux qui ne veulent plus rien dire, qui, euh, des taux qui, euh, on va dire, qui, euh, qui qui, qui ruine le fonctionnement normal du capitalisme. Euh, bon, certains peuvent s'en réjouir, mais enfin, ça n'empêche pas que euh, si le capitalisme se casse la gueule, en l'occurrence, le capitalisme étant le régime économique dans lequel on est, ça veut dire que l'économie euh, chute, chute avec lui. Euh, donc ça, c'est quand même un, un, petit, un petit souci. Euh, mais ce qui a vraiment du sens, c'est de se demander euh, à quel moment les masses d'argent que l'on déploie pour empêcher les marchés financiers de s'effondrer, pour sauver le capitalisme, tout en le noyant en même temps d'ailleurs, euh, donc tout ça finit par être très confus et, et, et, et ne pas avoir beaucoup de sens, à partir de quel moment les monnaies vont s'effondrer Alors vous, vous, vous le savez, si vous me suivez depuis, depuis quelques mois, euh, c'est ma thèse centrale, euh, je ne suis pas seul à penser cela. Il, il y a des économistes beaucoup plus connus que moi et, et qui jouent un rôle euh, éminent dans, dans différentes institutions qui pensent cela, même s'ils ne proclament pas sur les toits quand on s'intéresse à certaines de leurs déclarations, euh, on le comprend directement ou on le comprend par déduction euh, de, de certains de leurs propos. Pour moi, le, le, vrai, risque, le vrai risque est là, voilà. Alors, vous voyez que ça n'empêche ne, euh, pas d'investir sur les marchés financiers, de toute façon. Euh, mais quand même, il faut se demander si, euh, en échappant euh, aux crocodiles qui pourrait nous manger sur les marchés financiers, on n'est pas en train de se jeter dans les griffes du, du tigre, euh, du tigre de l'effondrement monétaire. Alors, pour terminer sur une autre pratique, euh, quelle stratégie me paraît adaptée à euh, l'année qui se présente eh bien, vous l'avez compris, je pense qu'il faut continuer à investir en actions, ou galer si on ne l'a pas fait. Euh, vous avez compris aussi à travers les exemples que j'ai pris que pour moi, investir en actions, surtout dans le contexte actuel, ça veut dire euh, rester sur les plus belles valeurs de la Côte française, ou pas, ou pas français, si vous êtes capable de, de, de, de, vous, de vous débrouiller du point de vue euh, mesure et analyse de, de, de marché étranger, rester, mettons, sur une dizaine de plus belles valeurs, euh, les analyser, euh, garder celles qui donnent les meilleurs dividendes, euh, regarder ce qu'elles ont fait sur le long terme, le long terme c'est 20 ans, euh, et puis euh, bah, faites-vous un petit portefeuille là-dessus, euh, vous, répart vous répartissez de, ma de manière équipondérée, c'est-à-dire euh, à, égal à égalité, euh, mettons si vous voulez mettre 10 000 euros, euh, bah, vous, vous faites euh, 5 lignes, ou 8 lignes, 10 lignes euh, de, de ces actions-là, et puis vous, vous, vous divisez vos 10 000 euros en, en 5, en 8, en que vous mettez sur chacune de ces, de ces actions. Et puis à la fin de l'année, euh, en fonction dont don, don, don ces actions ont évolué, d'autres auront mieux marché que d'autres, et eh bien vous ferez une péréquation pour que vous démarriez l'année 2021 euh, avec toujours votre, votre portefeuille votre portefeuille pondéré Alors maintenant pour le choix de ces actions, outre cette grande ligne, de ce grand principe que je viens, que je viens de citer, on peut creuser plus, on peut aussi euh, eh bien, euh, raisonner comme je l'indiquais dans, dans l'exemple de, de tout à l'heure euh, par rapport à, à l'évolution euh, de l'euro euh, comparativement au marché sur lequel ces, ces entreprises évoluent euh, également par rapport aux évolutions politiques internationales qui se présentent ça permet d'avoir une, une sélection euh, un petit peu moins aveugle euh, et, et dans laquelle euh, il y aura notre patte personnelle, en espérant bien sûr que notre patte personnelle soit euh, guidée par un cerveau bien inspiré. Voici en matière de gestion de patrimoine. En tout cas, l'analyse que, que je fais là pour être complétée, euh, eh bien, euh, il faut introduire la, le volet de l'utilisation de l'or, puisque le, le principal risque, à mon avis, c'est ce qui pèse sur la monnaie. Eh bien, Même si l'euro ne s'effondre pas l'année prochaine, euh, et on va probablement assister euh, progressivement à la continuation de la baisse de l'euro comme la baisse des autres grandes monnaies baisse de l'euro qui, vous le savez, euh, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, euh, notamment mes vidéos sur l'or baisse de l'euro qui se caractérise par la hausse de l'or par rapport à l'euro euh, donc il faut acheter de l'or, euh, là je parle d'or physique, il faut continuer à acheter de l'or et puis, on peut dire aussi que ça peut servir de couverture si jamais un, un coup de trafalgar formidable se produisait sur les bourses qui entraînerait, malgré tout, euh, une baisse momentanée des actions que l'on a choisies. Euh, ben si à côté de ça, vous avez votre poche or qui augmente, euh, eh bien, euh, l'effet de la, la perte des actions sera immédiatement compensé. Vous n'aurez pas besoin d'attendre l'année prochaine euh, que vos belles actions aient repris des couleurs. Pour récupérer ses pertes. Donc, il me semble que associer euh, une certaine quantité d'achat d'or à votre choix d'action pour investir en 2020 euh, est quelque chose qui est globalement cohérent. Donc, je vous ai dit euh, 95% de ce que je voulais vous dire. En tout cas, l'essentiel est dit. Avant de, de vous dire au revoir, je vais vous donner quelques exemples d'évolution de, de ces belles actions dont je parlais euh, sur une période de 20 ans puisque je vous ai expliqué que euh, c'est sur des périodes significatives qu'il faut se positionner pour choisir les actions' auxquelles on va s'intéresser donc je' regarde ça bon vous trouverez ça facilement sur euh, sur internet hein. euh, donc là donc lvmh euh, voilà, en, en février 2000 était à 88 euros ou euh, 88 90 euros et dernier cours, c'est-à-dire au 29 novembre, euh, on est à 407 euros de depuis 20 ans. Euh, je regarde le cours de L'Oréal. Alors L'Oréal, même chose, on va se positionner, euh, en gros, euh, euh, euh, euh, euh, euh, je vous fais ça un petit peu à la louche, voilà, c'est 27 octobre 2000. Euh, donc ben, c'est au sommet avant euh, le crack de 2000, elle était à 87,60 euros. Et euh, dernier cours du 29 novembre, elle est à 258 euros. Euh, le cours de l'air liquide l'air liquide euh, même chose si on regarde en 2000 euh, bon, 27 octobre euh, c'est 99 on va passer à 2000 ou à 25 février 2000 30 euros 30 euros 31 donc 30 euros dernier cours c'est 123 euros le 29 novembre donc elle a moins, moins explosé, mais euh, elle a quand même été multiplié par 4, et euh, encore une fois ce sont des cours dividendes non investis. Euh, Airbus. Euh, Airbus, si vous regardez Airbus en 2000, on avait un cours qui était euh, de 20 euros à peu près, et dernière cotation du 29 novembre, 133 euros. Euh, bon, j'arrête là, vous pouvez, vous pouvez faire la même chose. Sur les actions qui vous intéressent, encore une fois, regardez les belles actions parce qu'elles sont à peu près submersibles et puis appliquez ce raisonnement qui me paraît marqué au coin du bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intérêt qu'il peut y avoir à investir en action en 2020, malgré tout ce que les, les, les Cassandres et, et les, les Ficarabos peuvent nous, nous annoncer. Euh, Aujourd'hui, euh, portez-vous bien, euh, surtout commentez, puisque je sais bien que quand on parle d'action, ça, ça déchaîne les passions entre les anticapitalistes, euh, ceux qui sont persuadés que les actions, c'est une catastrophe, ceux qui ne jurent que par telle ou telle action, ceux qui ne jurent que par les actions japonaises, alors que j'en parle pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des, qui ont des choses à dire. Euh, je suis très intéressé par ce qu'ils disent, je suis aussi intéressé parce que, vous, vous, vous qui regardez ça et ne connaissez pas grand-chose de ces marchés-là euh, auront à dire je vous souhaite donc une bonne réflexion euh, sur ces sujets-là euh, encore une fois, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, vous avez l'icône euh, vous avez aussi un lien sous, le, sous la vidéo, vous avez aussi un lien pour vous abonner à mes, euh, mes articles euh, mes articles patrimoniaux et je vous dis à très bientôt